Non, pas la merde, non Les non. calendriers Oh non, sort Bonjour à toutes euh. à tous et bienvenue dans l'ouverture donc de ce calendrier du gi Le Père Noël est en c'est moi qui m'en charge, hein, Parce qu'après tout, c'est chez moi. Donc voilà, j'en ai un petit peu marre qui squatte un peu partout, qui se pas, que j'ai jamais à choper et qui m'enferme des fois dans la cave. Je peux on savoir ce de... que t'es en train de faire, Là C'est mon calendrier, il n'y que moi qui peux le ah, bruit, hein Tiens le Père Noël. Écoute, on va pas se disputer pendant trois siècles, on n'a qu'à faire un duel. Duel de quoi Ah oui, il y a eu qu'est-ce que c'est Il est complètement conçu, hein Bah... Ouais, vous croyez pas, ouais Et le perdant devient l'assistant du gagnant Allez, c'est parti Qui c'est qui commence T'as qu'à dire que c'est toi qui commence, alors Ah bah merci, c'est gentil Alors... 3... 4... Et 5... Ah bah, exotia, j'ai gagné Quoi Déjà non, il faut me croire, je suis pas mal, je vais pas mentir. J'ai exodéré, j'ai gagné, C'est vrai que j'ai exodéré, j'ai exodéré. Ah bah, du coup, c'est mon assistant. D'accord. Bonjour à tous et à tous, c'est bienvenue à l'ouverture du 17 e jour en compagnie de mon assistant qui vient de se prendre une dérouillée. Aujourd'hui, on ouvre le numéro 17 qui est ici. Alors, on va découvrir ensemble la carte. Et c'est Coribon. Oh là là, regardez-moi, ça on dirait un petit marron glacé, ça me donne tout fin tout ça. Quels sont les effets de Coribon Durant le calcul des dommages, cette carte est attaquée par un monstre de votre adversaire, vous pouvez activer un de ses effets. Vous n'utilisez aucun dommage de combat de ce combat, et votre adversaire gagne des lèvements égaux à l'attaque du monstre attaquant. Et aussi, vous renvoyez cette carte à votre main. J'aime bien les petits marrons glacés comme ça, il et j'en ai plus quand même. Sur ce, les amis, je vous fais des gros bisous, et je vous tiens à demain pour l'ouverture d'une autre case, et je laisse les mots de à mon assistant. Vas-y. Non mais c'est nul ça